Im c'est une fête capitale. C'est la fête la plus importante de toutes les fêtes hébraïques. Donc la saison la plus importante de toutes les saisons. C'est une fête où traditionnellement il est écrit qu'on doit se saouler la gueule jusqu'à perdre la tête. Jusqu'à ne plus se souvenir de son nom. Donc l'idée qu'on se saoule la gueule jusqu'à oublier son nom, c'est perdre son identité pour qu'elle puisse se renouveler totalement.